Hum, mmh, du chocolat Combien j'ai de carrés là Je vais pouvoir tout manger J'en ai 4 carrés, 6 rangées, 6 fois 4, 24. Bon, je vais prendre qu'une tablette. Bon, si je mange ces 4 carrés, quelle part du chocolat je vais manger au total On va commencer par définir les fractions. Une fraction, c'est une division entre deux entiers, le diviseur étant non nul.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 Ça va toujours mieux avec un exemple. 4 divisé par 5 se dit 4 cinquième. 12 divisé par 13 se dit 12 treizième. Donc maintenant quand vous voyez des fractions comme ça, vous ne dites plus 4 divisé par 5, vous dites 4 cinquième. Et puis pour l'autre, 12 13e. Bien sûr, comme toujours, il y a des exceptions. Quand le dénominateur vaut 2, on parle de demi. Quand il vaut 3, on parle de tiers. Et quand il vaut 4, on parle de quart. Ce sont les seules exceptions. Donc bien sûr, on va lire 5 demi pour la première fraction, 2 tiers pour la deuxième fraction, vous pouvez imaginer des quarts également. Enfin, comment on va représenter graphiquement une fraction Il suffit de prendre n'importe quelle forme géométrique. On la divise en parts. Combien de parts ben, Autant que le nombre du dénominateur. Et puis on met en valeur les parts du numérateur. Donc comme toujours, ça va mieux avec un dessin. Comment on va faire pour représenter 3 quarts à partir d'un disque, par exemple On prend un disque, on le divise en 4 parts égales et on en colorie 3. On a bien représenté 3 quarts. À vous de jouer maintenant, cette fois j'ai pris un rectangle, quelle est la fraction qui est représentée Il vous suffit de compter le nombre de cases au total, ça vous donne le nombre de parts, c'est le dénominateur, le nombre du bas. De compter le nombre de cases en gris, c'est le nombre de parts qu'on sélectionne, c'est le numérateur, le nombre du haut. Et vous trouvez bien sûr 9 seizièmes. On peut aussi représenter les fractions grâce à une droite graduée. Par exemple, ici un élève a gradué la droite, on lui a demandé de placer 3 demi. Et comme il voulait avoir des points mais il n'était pas sûr de lui, il a mis à 3 positions différentes. Bon, il n'aura aucun point, vous savez bien comment ça marche, il ne faut qu'une seule réponse. Donc mettez pause. Et demandez-vous où vous où vous placeriez 3 demi. Trois demi, c'est une division. Rappelez-vous, ça vaut combien trois demi Ça vaut 1,5. Donc effectivement, le 3 demi est placé à cet endroit-là, car 3 demi égale 1,5. Je mange donc les 4 vingt-quatrièmes de la tablette de chocolat. C'est une des façons de représenter les fractions. Ouais, quelle façon délicieuse N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.